Regarde, j'ai un spécial bisturbin Et moi j'ai une question junior, trop bien Ouais, trop cool Oh, mon oui. ah, bah, qu'est-ce que c'est D'où ah, ça sort C'est à Colis XL, t'as vu ça moi, moi, pas <rire> Bon, faut chercher une paire de ciseaux. Alors, qui est-ce qui nous a envoyé ça C'est Yannick Hey Yannick Merci hein. Tiens. Ouais. Tiens. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as envoyé, Yannick? J'espère qu'il y a un petit mot. En tout cas, regarde, on a une belle couverture de survie pour faire de l'astronomie s'il fait froid. Ah, je crois avoir des crêpes. Décret, <rire> ouais, ouais, ouais. décret Ah bah c'est parce que c'est breton, ça. Décret. La pointe de Penmar. Oh oui, Penmar. Ah. Alors bonjour Laurent. Ah bah c'est Titouan. Titouan, c'est mon c'est mon cop mon copain. Il fait de l'astro dessin. Ah. Ouais. Salut les astros. Alors avant de commencer, je voulais remercier une personne en particulier. Il se reconnaîtra. Il s'appelle Titouan. Alors Titouan, ben, Titouan, il m'a fait un super cadeau.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 dix ans et il fait des dessins moi si à 10 ans on m'avait dit que je dessinerai comme ça je serais fou franchement euh, mon tout premier astro dessin lunaire il ressemblait absolument pas à ça donc titouan tu es très doué permets moi de te le dire et de te féliciter euh, tu fais de l'astronomie avec ton papa et j'encourage tous les papas et toutes les mamans et eh bien à faire de l'astronomie avec leurs enfants leurs petits-enfants donc titouan je vais à mon tour faire un astrodessin de la mer des humeurs et donc du cratère qu'incendie. Et je te le dis, ce dessin, il est pour toi, il est à toi. Mon petit-fils, hein, il passe les vacances à... avec nous. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Titois. J'espère que vous allez bien. Voici un petit cadeau pour vous remercier de l'astrodessin. Encore merci et à bientôt. ouais bah, C'est trop génial. Merci toi J'adore les crêpes. Hein. Ah ouais. ouais? Alors là, ici, on a une belle lettre, une grande lettre. Très grande lettre. Oh! Foucault. Ah ouais, t'as vu ça? Avec un petit mot. Voici NGC 7000. Elle est un peu imparfaite. Alors, venant de Bretagne, je l'ai surnommé le coélan Ah Parfait Alors, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Bon ciel à toi, Yannick. NGC 7000. Merci, euh, merci Yannick. Belle photo. Bon, un, ça sa première astrophoto, hein. Alors, cher Laurent, avec quelques mois de retard, je prends enfin le temps de te répondre. Je suis le papa de Titouan, oui, bah oui. le petit garçon de 11 ans pour qui tu as fait, tu avais réalisé un magnifique astrodessin. Nous euh, souhaitons depuis longtemps te remercier. Nous t'avons envoyé une vidéo, c'est vrai, c'est une belle vidéo. Euh, Peut-être ne l'as-tu jamais reçu, si je l'ai reçu. <rire> Euh, ce n'est Alors, ce n'est pas. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai un peu de mal à lire de près. Alors, ce n'est pas. Euh, ce enfin, ce n'est en tous les cas pas si bien grave car ce petit colis a plus de chances d'arriver à bon port. Tu trouveras là quelques spécialités bretonnes. Je n'ai pas osé la bouteille de cidre. <rire> bah oui, donc elle, peut... elle pourrait effectivement casser. Ainsi qu'un petit cadeau en plus, un oculaire de 9 mm. Ouais, trop bien. Que tu seras peut-être utiliser avec ta nouvelle lunette. Je te remercie. C'est un, un, un long relief d'œil comme tu as l'air de les apprécier avec tes lunettes. C'est vrai qu'avec des lunettes, quand on est porteur de lunettes, un, un relief d'œil important, c'est très très très utile. Très, très, très confortable alors j'en porte aussi bah, voilà. alors, on est tous les deux euh, des porteurs de lunettes euh, faisant doublon avec d'autres je ne l'utilisais plus donc il pour toi j'ai un... un peu attendu pour te donner des nouvelles car nous voulions aussi euh, avec titouan te joindre à un de ces nouveaux astrodessins. Ouais, super mais l'occasion ne s'est pas présentée entre entre le temps Mossad. Ah oui, ben le temps. c'est pas clair. top pour ce moment. Hein. Euh, la, le coucher très tardif du soleil, c'est vrai que pour les, un petit enfant de 11 ans, rester trop longtemps euh, à attendre que le soleil se couche, euh, après le lendemain c'est difficile pour aller à l'école. Hein. Ouais. Mmh. <rire> il en sait quelque chose euh, D'ailleurs hier on a voulu, il y avait un beau ciel hier, hein, et, euh, T'étais étais fatigué, donc on n'a pas fait. Alors, Tito, on n'a pas été très productif. Non, oh, c'est pas grave, ça. Un... Attends, j'ai pas fini, j'ai <rire> loupé une phrase. Le coucher très tardif du soleil, l'été, les activités sportives, ça, c'est important. Tito, on n'a pas été produ très productif. Mais pour ajouter une petite euh, surprise, quand même, voici ma première astrophoto. Voilà, donc ça, c'est euh, ton cadeau. Ma première astrophoto, après un euh, difficile apprentissage et plein d'aventures, j'ai réussi à sortir quelque chose. Il s'agit de NGC7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Alors, c'est un premier essai. Elle est mal cadrée. <rire> est, mais cette photo, elle est unique. C'est ta photo et ça, c'est génial. Franchement, on la reconnaît bien l'Amérique la, la, du Nord. Donc Ici, on a l'Amérique du Nord avec la péninsule la péninsule du mexique ouais, moi ici il y aurait l'amérique du sud mais elle a disparu euh... alors c'est ta première essai donc elle mal cadré c'était la pleine lune En plus tu fais ça en pleine lune les couleurs sont fades mais euh, tu en as euh, tu en as la primeur je vais présenter et faire mieux la prochaine fois je vais persévérer pardon et faire mieux la prochaine fois elle a d'ailleurs été euh, prise avec une lunette de 80 mm donc une 80 ED et un appareil photo le tout sur une HEQ5 je ne manquerai pas de t'envoyer les suivantes si tu veux je tenterai un peu euh, de photo lunaire enfin, ça c'est extraordinaire la photo lunaire Franchement, je te conseille. Euh, Peut-être. Mais donc, je crois que tu aimeras bien. Oui, bah, je, je, je vais adorer. Encore merci pour tous tes conseils et vidéos. Continue si tu peux, Car nous euh, continuons à te suivre. En te souhaitant une bonne réception. Et un bon appétit. Mmh. À très bientôt. À moi Yannick. Merci Yannick. Merci tout de toi. Ça me fait très très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on a dedans une bourriche, une bourriche de la mer. Bourriche de la mer. Qu'est-ce que c'est Bourriche de la mer. J'ai peur. C'est peut-être des huîtres non Des moules Non, c'est des conserves. Alors, Bonne conserve de sardines. Attends, je sais pas, il y a quoi Ça, c'est quoi y a Un voluté de langoustine. Wow, trop première. On va se faire un repas de roi. Des sardines à l'ancienne, olive et citron et olive extra vierge. Voilà. On a ensuite du thon blanc. Eh, le thon blanc, c'est bon, mangez-en. Alors c'est le thon blanc Clermont euh, au basilic. C'est des rillettes, des rillettes de thon. Ça va être sur du pain. Et des Oh C'est pas pour toi ça. C'est dél un délice de sardine au whisky. Oh, ça va. <rire> Alcoolique. <ouais. rire> On le dira <coughs> pas à ta mère. En fait. Et puis, il reste encore un petit truc. Qu'est-ce qu que c'est Des œufs de poisson. Ah, Je connais pas ça. Avi Aviurique. Vie. Voilà. Voilà. Bah, écoute, euh, j'ai goûté ça. C'est bien présentable. Hein. Le meilleur de la pêche. Les <rire> bonnes crêtes. Les crêpes de Landerneau. Merci la Bretagne. Pour cet original curveur. Et puis, ah, regarde l'oculaire. Ça c'est l'oculaire de notre millimètre, Tu l'ouvres Allez. Allez, vas-y. millimètres long high relief really 3 millimètres full coquine là avec ça on va bien s'amuser tu vois non <rire> bon, non plus, beau. Ah, super. Bah, mais non mais non mais non mais mais franchement merci un et je t'enverrai le résultat avec. Voilà. Bon, ben, en attendant que, effectivement, le, le ciel se dégage. Aujourd'hui, c'est un peu gris. Hein Régeux. Tu confirmes Oui, que oui. Voilà. Mais bon. Merci beaucoup. Merci, Titoan. Merci, Yannick. Ça va Merci. Mmh, on va se régaler. Ouais. <rire>